Dans les flammes de la montagne de Konami, le Père Noël, c'est-à-dire moi, le seigneur des duelistes, forgea en secret une carte rare pour gouverner toutes les autres. Dans cette carte, il déversa toutes ses défaites, ses humiliations et ses petits couribous. Une carte pour les gouverner tous et dans le royaume des ombres les amener. L'un après l'autre, les meilleurs duellistes tombèrent face à cette carte surpuissante. Mais il en fut certain qu'ils résistèrent. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 24e jour, qui est le dernier jour de l'ouverture. Maintenant que je suis un dueliste aguerri, plus personne ne peut m'affronter. Et donc on va voir ensemble, hop, le numéro 24 qui est le Cori... Cori... Qu'est-ce que c'est que cette carte? Que... Bob, le pot-artiste. Hop, un petit Cori Bob, au Père Noël, c'est-à-dire moi... Lorsqu'un bouton adversaire déclare une attaque directe, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main et si vous le faites, transférez la cible de l'attaque sur cette carte et passez au calcul des dommages. Si vous allez recevoir des dommages de combat de ce combat, vous gagnez autant de lèche-pointe à la place. Ça fait un peu comme un petit cylindre magique, quoi. Bon, mais c'est un petit terminal Oh non, pas lui. J'ai vaincu tous les Comment tu peux être encore fini Tu as triché. Alors prends ça